et salut tout le monde c'est Chirel on se retrouve donc juste pour une petite annonce pour des, un, un gameplay, un style de jeu que j'avais déjà développé sur Twitch et où vous étiez nombreux à passer les samedis soirs avec moi à vous moquer de moi dans le chat parce que je flippais complètement. Et je me suis dit, pourquoi ne pas euh, voilà, instaurer euh, les jeux d'horreur D'ailleurs, c'est un des, une des catégories de jeux que je n'ai pas encore euh, développé sur la chaîne YouTube. Donc je me suis dit, allez, prends ton courage à demain. Et on va y aller. Et il se trouve qu'un développeur m'a envoyé la clé d'un jeu. Mais ça, on va le voir à la fin. Je vais vous mettre euh, pour, pour YouTube, parce que vous ne m'avez jamais vu. En action dans les, dans les jeux d'horreur, c'est assez comique. Je vais vous mettre quelques extraits euh, jeu, euh, du jeu que j'avais fait en live, euh, du jeu d'horreur Out. Il y a le 2 que j'ai à faire, le 3 que j'ai à faire, mais il m'a tellement traumatisé, façon de parler. Hein. Mais euh, j'ai eu tellement de mal à me remettre de ce jeu que je ne suis pas encore prête à vous faire le 2 et le 3. Et du fait que ce développeur, euh, qu'un que, qu développeur m'a envoyé la clé d'un autre jeu euh, d'horreur, je vous mettrai le trailer donc, à la fin. Je vais vous mettre juste avant pour que vous me voyez, euh, comment dire, flipper. Euh, que vous, pourriez, vous, allez, vous allez sûrement vous foutre de moi. Mais je peux vous dire que ce n'est pas, euh, pas évident quand on joue à un jeu d'horreur. Parce qu'honnêtement, euh, le regarder c'est une chose, et jouer c'est autre chose. Et euh, j'aime bien me mettre en plus dans l'ambiance, donc évidemment j'étais dans le noir complet. Et euh, vous commencez à connaître mon chat maintenant, qui vient toujours se mêler des choses. Donc il m'a fait flipper lui aussi euh, à plusieurs reprises. Je me, je, je, voilà. Bref, donc je vais vous mettre quelques extraits. Donc c'était le jeu de Out que j'avais fait sur, euh, sur Twitch. Et euh, sur Twitch, ils m'ont demandé, euh, quand c'est que tu refais tes jeux d'horreur, qu'on se marre. J'ai dit, bon, ben, je vais y réfléchir. Donc, je me lance. Voilà, c'est fait. Euh, on se retrouvera donc le samedi soir euh, sur un nouveau jeu. Hein. Ce n'est pas les images que vous allez voir là. Vous verrez le nouveau jeu euh, que le développeur m'a envoyé euh, à la fin. Je vous mettrai le trailer. C'est un jeu qui est connu. Hein. Je pense Il euh, y en a pas mal qui l'ont fait sur YouTube. On a tous nos personnalités enfin, et nos réactions face au jeu d'horreur. Euh, alors, certes, moi, je ne mets pas ma caméra, mais euh, je veux dire, je suis assez expressive de ce côté-là. Donc, euh, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous le samedi soir, je compte sur vous. Euh, J'attends vos retours euh, au niveau euh, de ce que vous en pensez de ce Cheryl Night of Terror. Alors, je sais que les jeux d'horreur, ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Euh, bien entendu, il y aura le sigle interdit au moins de 18 ans, bien que ce ne soit pas des jeux d'horreur que je fais qui soient gore, sanguinolents ou autres, mais plus des jeux avec une ambiance euh, très pesante, très glauque. Je suis plus branchée jeux coréens, euh, jeux euh, indonésiens. Euh, dans, les styles dans les styles de films d'horreur de The Grudge, Le Cercle, Hills, etc. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille de les voir. Ce sont des jeux où il n'y a pas d'horreur, mais où euh, c'est l'effet de surprise en fait, qui vous fait faire des bons. Quoi. Et, euh, je vais vous mettre quelques extraits et je vous mettrai en info en haut euh, la playlist si vous voulez aller jeter un oeil sur, euh, sur le jeu de readout hein, que j'ai terminé, comme je vous ai dit, mais pas sans mal et ensuite, euh, je vous mettrai donc le trailer du jeu d'horreur que le développeur m'a envoyé. Et euh, j'attends vos retours pour me dire ce que vous en pensez, si ça vous hype, si vous avez envie ou pas. Et euh, bah écoutez, euh, je vais prendre mon courage à demain. Et euh, je trouve que c'était une bonne idée tout simplement parce que c'était euh, un style de jeu que je n'avais pas développé sur Youtube. Et euh, vu que je touche un petit peu à tout sauf au MMO, ça c'est pas la peine, je n'en veux pas. Mais euh, voilà, donc vous allez me voir dans toute ma splendeur, je vous mets quelques extraits de Dreadout. Et puis ensuite j'enchaîne avec le trailer euh, du jeu qu'on fera le samedi soir. Alors je, bah vous verrez, hein. pour ça il faut vous abonner à la chaîne bien sûr YouTube. Vous pouvez venir directement sur Twitch si je le fais en live, vous avez le lien. Il faut vous abonner à la, à la chaîne. Pourquoi Parce que ben, ça vous, déjà, ça aide la chaîne à monter. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous n'étaient pas abonnés. Vous êtes nombreux à me suivre, mais vous n'êtes pas tous abonnés. Et c'est dommage parce que ça m'évite, euh, ça m'empêche, si vous voulez, de, que ma chaîne monte. Déjà, au niveau des nombres d'abonnés. Et euh, ça m'empêche que mes vidéos soient bien classées dans YouTube. Alors que j'essaye de vous faire des vidéos... Euh, assez euh, correct, recherché euh, avec euh, mes petits moyens à moi, et, et voilà quoi. Donc, euh, bah, je compte sur vous, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Euh, N'oubliez pas les petits pouces en l'air, si vous aimez, si vous êtes d'accord, les petits pouces en bas, les commentaires, le partage, parce que ça aide à monter. Et je ne parle pas de monétisation, puisque comme je vous l'ai dit, mes chaînes ne sont pas monétisées. Je fais ça pour le plaisir, pour mon plaisir et pour votre plaisir. Ça s'arrête là, mais euh, voilà, c'est sûr qu'on euh, est toujours ravi de voir que ce qu'on fait, ça plaît. Et qu'il y a des retours et qu'on est, euh, comment dire, qu'on est euh, encouragé. Et euh, quand on voit nos abonnés monter, monter, monter, ben, automatiquement, ben, ça fait plaisir. On se dit, on ne fait pas tout ça pour rien. Et euh, merci encore à tous ceux qui me suivent, mais s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne, parce que vous êtes très nombreux à me suivre, c'est vrai, mais euh, vous êtes très nombreux à ne pas être abonné, et c'est dommage, mais bon après vous n'êtes pas obligé non plus d'être abonné à une chaîne, euh, ça c'est vous qui le décidez, c'est une demande que je vous fais, à, après à vous de voir. Sur ce, je vous laisse avec les images euh, de Dreadout, donc vous me verrez en action dans ce jeu. Et après, ça enchaînera avec le trailer du jeu qu'on commencera le samedi soir. J'attends vos retours en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaira. Et puis, ben écoutez, rendez-vous pour les Shirel Night of Terror. Bye, bye. Linda, les deux portes. Les deux portes, Linda. les deux portes, toujours les deux portes. Je me laisse jamais avec une seule porte ouverte. Euh, il recule. On a là non j'arrive d'où D'où j'arrive oh, oh, En plus j'ai la tête près de l'écran parce que c'est sombre. Je vais me faire un bon que je vais m'en casser la gueule de la chaise. Je hais ce jeu. Je hais ce jeu. Il n'est pas question pour aller plus vite que je lâche l'appareil. Oh non. Je ne pas, t'es. C'est une entité cool Non, je crois pas. Non, oh, tu ne pas. On recule. On recule. On recule. On recule. C'est un arbre. Dégage, dégage. Ah putain Casse-toi Casse-toi, casse-toi, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, Oh putain! non au secours! Oh, non. Ah, C'est moi Linda, ta meilleure copine Ira Ira S'il te plaît Oh T'es pas net Non, j'appuie pas sur eux Pas pour le moment cou cool, l'ira là. Sais-tu que tous les autres sont morts Qu'est-ce qui t'arrive Ok. Bon, on va s'asseoir. On s'est pété la tête, d'accord. Ou bon, c'est elle qui a poussé la chaise est mon appareil photo qui est par terre D'accord. D'accord. Ok. Linda, oh putain, qu'elle m'a fait peur. Bon dire, hey, je là, je, euh, pas je vais pas vous lire ce qu'elle lit. Oh oh oh gosh, elle est en train de she parler toute me seule. Linda, salut, c'est moi, salut, comment tu vas, ma machin. Elle est complètement barrée. Laissez-moi sortir de cette maison de faux, s'il vous plaît. J'en ai marre des entités. T'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, où <cười> My God, j'ai du bol, hein. Où t'es, où t'es, où t'es. Putain, t'es au-dessus de moi. Ah la vache! j'ai pas vu assez tôt elle va me buter ah. ça sent pas bon et on fait quoi je peux faire quelque chose Pourquoi j'ai des trucs noirs sur moi euh... Oh non C'est une cinématique, hein je peux rien faire. Alors, c'est même pas en anglais, c'est en indonésien, désolé. Je ne parle pas indonésien. Hein Putain! La vache, j'ai eu peur! Le bon que j'ai fait quoi, je m'attendais pas à ce qu'elle passe comme ça à travers le, le truc. Oh mon cœur! <rire>